J'ai une grâce pour moi de me tenir devant ce lieu. Et je crois fermement dans mon cœur que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Alors, est-ce que tu peux déjà m'aider à saluer la personne qui est à côté de toi, lui dire bienvenue dans la présence de Dieu Bienvenue dans la présence de Dieu. Demande-lui s'il est content d'être là. Pose-lui la question comment a été son sa semaine, prendre des nouvelles. Mmh. Amen. Nous juste incliner nos têtes. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Seigneur, c'est le soupir de mon cœur en ce soir. Seigneur, que tu prennes la place et que tu domines. Seigneur, que tu règnes en maître, père. Seigneur, que l'homme se taise, que l'intellect humain se taise et que Dieu de gloire, tu nous conduises dans le désir et dans le cœur de Dieu. Seigneur, nous voulons être, ô oh Dieu de gloire, à ta table. Tu as dit dans le livre d'Apocalypse, voici tu te tiens à la porte et tu frappes. Si quelqu'un entend ta voix et l'ouvre, Seigneur, et tu entreras, tu mangeras avec lui et lui avec toi. Seigneur, nous avons répondu à cet appel en ce dimanche. Laisse à ce que, Seigneur, nos cœurs soient ouverts pour t'accueillir et que nous puissions, ô oh Dieu de gloire, prendre part à ta table, Seigneur. Que cette parole soit pure, pure pour nous, Seigneur. Que cette parole soit pour nous édifier. Seigneur, qu'elle nous corrige, qu'elle nous redresse. Et par-dessus tout, qu'elle nous fasse du bien. Et s'il te plaît, Seigneur, si elle pouvait augmenter notre foi, Seigneur, ce serait l'idéal. Fais-le à cause de ton nom, pas à cause d'un homme, mais à cause de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons place au nom de Jésus. Lorsque le modérateur était ici, il était en train de parler. Au-dedans de moi, je me disais « Seigneur, est-ce un signe où il est en train de chercher à me faire comprendre quelque chose ?» Mais j'ai compris par la grâce de Dieu que c'était simplement juste un signe que le Seigneur voulait me donner en ce jour. Vous savez, lorsqu'on regarde tout ce qui se passe autour de nous, lorsqu'on regarde les réalités qui nous entourent, la guerre en Ukraine, la crise économique, la famine qui arrive, les élections... Les problèmes par-ci, par-là, c'est pour nous un plus grand signe, nous enfants de Dieu, nous l'Église, que nous devons comprendre. C'est un signe pour nous qui nous rappelle à l'ordre ou qui nous fait comprendre que le temps dans lequel nous nous trouvons est un temps très stratégique. C'est un temps dans lequel nous nous trouvons où nous n'avons pas droit à l'erreur, si je peux dire. C'est un temps où nous devons prendre au maximum tous les, les, les moments que nous avons avec le Seigneur à profit. Lorsque je regarde tout ce qui se passe et que je lis ma Bible, je comprends que nous sommes de plus en plus en train d'avancer dans le temps où la Bible est en train de dire le temps de la fin, le retour de Christ l'enlèvement de l'Église. Et cela bien que nous le voulons ou pas, Jésus reviendra. Et de plus en plus ça devient une évidence, de plus en plus ça devient un signaux d'alerte, le retour de Christ est imminent. Enfant de Dieu, tous les jours, j'aimerais commencer ma prédication en disant ceci Tous les jours, lorsque tu marches, tu dois garder dans ta tête que le retour de chaque pas que je fais me rapproche du retour de Christ Parce que si le retour de Christ n'arrive pas, c'est un pas qui me rapproche de la mort Mais comment cette chose viendra me trouver Et au jour d'aujourd'hui, il m'a été demandé de parler sur la consécration je ne parlerai pas de la consécration de l'individu qu'on qu établit ou qu'on instaure dans l'activité spirituelle ou dans le ministère. Mais je parlerai de la consécration que doit avoir un enfant de Dieu, un chrétien. Si on peut juste me lire Galates 2.20. Galates 2.20. Amen. J'ai été crucifiée. Avec Christ, et si je vis, mm. ce n'est plus moi qui. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, mm. au Fils de Dieu, Amen. qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Toi, tu sais Amen. Et si on peut aussi me lire Philippiens 1, 20, 21. avec impatience mm. c'est que j'espère que n'aurai honte de rien avec une entière assurance maintenant comme toujours et christ sera magnifié dans mon corps mm. soit par ma vie soit par ma mort 21 mm. car pour moi la vie c'est le christ mm. et la mort c'est un gain par du seigneur, seigneur. amen, amen. lorsqu'on lit ces deux passages on parle des, des personnes qui sont en train d'exprimer. L'apôtre Paul est en train d'exprimer comment il a donné sa vie, pas seulement sa vie à Christ, mais aussi l'expression de sa vie qui est son corps. Parce que si on lit, on va plus loin, je n'ai pas voulu le lire, Romain dit « Offrez vos corps en sacrifice à Dieu comme un sacrifice sain et agréable. » Ce sera là un culte. au fait, la consécration que je vais parler, si je vais d'abord dans la définition, la consécration en soi veut dire... Action de consacrer, de dédier à Dieu, action de donner à Dieu, action de rendre durable. Donc c'est de cette consécration que je veux parler, c'est de se dédier, c'est de se donner à Dieu. Et l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de Galates que si au jour d'aujourd'hui, lui, il est en train de vivre, ce n'est plus Paul qui vit, mais c'est Christ en Paul qui est en train de vivre. En fait, il est en train d'exprimer que la vie qu'il est en train de mener n'est plus l'expression de sa vie, mais c'est l'expression de la vie de Christ en lui. Donc si les gens voient Paul, les gens ne verront pas l'apôtre Paul, mais les gens verront Christ dans l'apôtre Paul. C'est ce qu'il est en train de dire Et nous moi j'aimerais juste encore dire La consécration c'est le renoncement au soi Donc tu, te, tu renonces à ce qui est ta vie Pour embrasser la, embrasser la vie de Christ La consécration ça veut dire aussi Ce n'est pas moi qui vis mais je vis pour Dieu et en Dieu Est-ce qu'une personne me comprend Et lorsqu'une personne se consacre à Dieu Lorsqu'une une personne se dédie à Dieu cette personne doit garder dans son esprit que sa vie ne lui appartient plus, qu'il n'est plus le maître de sa vie, qu'il n'est plus le maître de ses désirs, que c'est Christ qui est actuellement le maître de sa vie. Et en quelque temps, j'aimerais juste nous dire, en, en, en, en deux points, nous parler des exigences de la consécration et aussi des bienfaits de la consécration. Déjà, nous nous consacrons pour Dieu parce que nous voulons lui être agréable. Lorsqu'une personne prend la décision de se consacrer C'est parce qu'il veut plaire à Dieu C'est parce qu'il va avoir la nature que Dieu admet Et dans mon premier point Lorsque je parle des exigences Ou encore les prix à payer pour une vie de consécration Je parlerai d'une vie d'obéissance On ne peut pas parler d'être consacré à Dieu Si on n'obéit pas à Dieu La plupart de temps nous menons une vie où nous sommes maîtres de nous une partie et Dieu est maître de notre vie de l'autre côté. Mais au jour d'aujourd'hui, j'aimerais t'interpeller. La Bible dit si même la nature ne vous enseigne-t-elle pas J'aimerais t'interpeller en te disant avec cette allure où tu vas, Dieu est maître à 50% et oh, tu es maître à 50%, tu risques de rater le plus grand prix, celui du royaume des cieux. Une personne qui est consacrée à Dieu, c'est une personne qui marche dans l'obéissance. Voilà pourquoi David pouvait dire Dans le psaume 119 Je sers ta parole contre moi Pour ne point pécher contre elle Et qu'est-ce que j'entends lorsque je dis Obéir à Dieu, c'est simplement Obéir à la parole de Dieu Une personne qui est obéissant à Dieu C'est une personne en autre terme qui vit Selon la volonté de Dieu Il n'a plus des désirs propres à lui Il n'a plus des envies propres à lui Mais c'est Christ qui a le dessus Sur ses envies Donc si Dieu lui dit va à gauche Cette personne ira à gauche, bien qu'avec les contraintes humaines, bien qu'avec les désirs de sa chair qui peuvent lui dire non. Mais cette personne, parce qu'il est obéissant à Dieu et parce que sa vie est consacrée à Dieu, cette personne ira à gauche. Si tu veux vivre une vie de consécration, il y a des exigences à payer. Et la première des choses, c'est avoir une vie d'obéissance. On a pu le voir avec Jésus. Il arrive à Gethsémani, il regarde, il voit la coupe. Il regarde, qui l'attendait devant mais il ne s'est pas dit de faire sa volonté mais il a voulu faire la volonté de celui qui l'a envoyé voilà pourquoi il le répétait souvent ma nourriture c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé pourquoi parce que Christ avait conscience que sa vie ne lui appartenait plus il était une personne consacrée donc ses désirs se portaient sur les désirs de Dieu et j'aimerais dire à une personne à chaque acte d'obéissance se cache la gloire tu n'obéis pas avec Dieu pour rien. Ça peut te paraître flou et confus au début. Parce que lorsque le Seigneur te dit obéis, il ne te dit pas l'objectif final. Il te dit juste obéis. Mais à chaque acte d'obéissance se cache une gloire. Si Christ n'avait pas obéi à Gethsemane, il n'allait pas avoir le nom élevé au-dessus de tout nom. Il a dû obéir. Se soumettre à la volonté de Dieu. Oublier le soi. La coupe était lourde et compliquée à porter. Combien de fois nous arrivons dans des situations où tu regardes, c'est tellement pénible, humainement parlant, où tu n'as pas le choix, c'est tellement dur. Mais parce que tu dois obéir à Dieu, tu te soumets. Le deuxième point, je dirais Dieu doit être notre priorité. Une vie de consécration, c'est une vie où on fait de Dieu notre priorité. J'aimerais qu'on lise ce verset, est-ce qu'une personne peut me lire Luc 2,37 Luc 2,37 Amen. Restez veuve et âgée de, 80, de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu de nuit et de jour. Dans le jeûne et dans la prière. Parole du Seigneur. Amen. Cette femme, elle a mis de côté ses occupations. Faire de Dieu sa priorité, c'est savoir se mettre de côté. Mettre de côté ses occupations pour faire les choses de Dieu. Savoir se mettre de côté ou faire de Dieu sa priorité. C'est savoir s'oublier au profil de Dieu. J'ai envie de... Mais parce que Dieu est ma priorité, je vais d'abord Dieu. En fait, faire de Dieu sa priorité, c'est chaque fois mettre cette phrase, si je peux dire, comme je disais dans Genèse, au commencement, Dieu. Faire de Dieu sa priorité, ça veut dire Dieu est continuellement, est, est, est, est tout le temps là, et la première des choses lorsqu'elle pense le matin, c'est qu'elle pense d'abord à Dieu. Cette femme a voulu l'exprimer. Elle a laissé tout ce qui était à elle, elle est allée vivre au temple. Elle est allée se donner, se consacrer Bien aimé, au jour d'aujourd'hui Avec le temps qui nous reste Avec le temps qui nous est en partie Il est nécessaire et important de faire de Dieu sa priorité Je me suis, je regardais les infos J'ai compris une chose lorsqu'on disait ça Je ne sais pas pourquoi je suis resté focus sur cette phrase Et la journaliste de TF1 Lorsqu'elle parlait des infos, elle disait Les Ukrainiens, ils ne savaient pas ce qui les attendait Ils se sont réveillés Ils avaient une vie normale comme la nôtre et du jour au lendemain, les choses ont basculé J'aimerais te dire une chose les jours où, Le jour où les choses vont basculer Le ciel sera toujours bleu tu vas te réveiller comme tous les matins Le jour où les choses vont changer Tu ne seras pas informé par texto ou par courrier de la poste Les choses vont changer Alors tu dois être constamment prêt Et la manière où tu dois être constamment prêt C'est lorsque Dieu devient ta priorité Lorsque Dieu devient ta priorité Tu n'auras pas du mal à jeûner Lorsque Dieu devient ta priorité, tu n'auras pas du mal à prier Tu feras même de la prière ta vie quotidienne Et l'intimité avec Dieu nous permet de faire de Dieu notre priorité Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu Plus tu pries, plus tu cherches le Seigneur Tu comprendras que Dieu doit rester ta priorité Et si Dieu est ma priorité, mon regard restera constamment fixé sur Dieu Est-ce que quelqu'un me comprend Amen. Elle est restée là. Et parce qu'elle était là, parce qu'elle était dans la présence de Dieu et Dieu était sa priorité, elle a eu l'opportunité de voir Jésus. Lorsqu'on a emmené Jésus dans le temple avec Simeon, elle a eu l'opportunité de le voir. Vous savez, lorsque Dieu devient notre priorité, on a le privilège de connaître Dieu. Lorsque Dieu devient notre priorité, on a la révélation de Dieu que les autres n'ont pas. Lorsque Dieu devient notre priorité, on a la connaissance de qui il est que les autres n'ont pas. En fait, il nous fait entrer dans le socle ou encore je peux dire dans la chambre de son intimité. Une personne qui fait de Dieu son, son, son, sa priorité, Dieu ne le cache de rien. Voilà pourquoi il pouvait dire « Cacherais-je à Abraham ». Pourquoi Parce qu'Abraham était une personne qui avait conscience que sa vie dépendait de Dieu. Sa vie c'était d'abord Dieu. Il n'a pas hésité, il l'a manifesté lorsqu'il a voulu aller offrir Isaac. C'est ça une personne qui fait de Dieu sa priorité. La deuxième des choses ou la troisième, c'est la discipline et la constance. Une vie de consécration exige une discipline. J'ai eu une phrase, je crois que je l'ai lue quelque part, qui dit « Il n'y a jamais de disciple sans discipline. Plus que jamais au jour d'aujourd'hui, en de Dieu, Église, nous devons nous imposer une discipline. La discipline te maintient dans les principes de Dieu. » La discipline te garde sur la voie de Dieu Là où il n'y a pas de discipline, on fait tout et n'importe quoi Là où il n'y a pas de discipline, on transgresse tout et n'importe quoi Alors que là où il y a une discipline, on sait se tenir et on sait marcher La discipline te préserve La discipline te maintient dans une vie de constance Pas seulement la discipline par rapport à la règle Mais la discipline aussi par rapport à tes propres programmes de prière au jour d'aujourd'hui, combien de fois ça nous arrive tous Moi aussi ça m'est arrivé. Je me dis, tiens je vais commencer un programme de jeûne et de prière où forcément je vais me dire tous les soirs, je vais me réveiller à minuit commencer à prier. Combien de fois nous avons donné à Dieu des rendez-vous manqués Combien de fois nous avons donné à Dieu des rendez-vous manqués Seigneur, cette nuit bien vrai sans faute, je serai debout à minuit, je vais chercher ta face. Dieu était présent, mais est-ce que toi tu étais là Combien de fois on s'est dit je vais jeûner, mais tu arrives le matin à cause d'une petite faim, tu sors un, un, un, un, un bout de pain, tu manges, tu oublies le jeûne. J'aimerais te dire peut-être que ce programme est parti de toi, mais celui qui a mis cette conviction dans ton cœur n'était pas bête lorsqu'il l'a fait. Et lorsqu'il a mis cette conviction dans ton cœur, c'est qu'il avait quelque chose à te communiquer. Nous pouvons le voir avec les enfants d'Israël. Toutes les fois où le Seigneur confiait Israël devant sa présence ou les appelait, il avait toujours quelque chose à communiquer à Dieu. Nous devons avoir une discipline. La discipline dans notre vie de prière. La discipline dans notre méditation de la parole de Dieu. La discipline dans nos principes et dans nos règles chrétiennes. Combien de fois, enfants de Dieu, au jour d'aujourd'hui, nous nous compromettons à cause d'une place, à cause d'un titre ou d'un d'une renommée j'ai lu dans ma Bible l'histoire d'un homme appelé Daniel Daniel a été déporté pour être emmené dans la, dans, dans, dans, à, à Babylone Et lorsqu'il est arrivé à Babylone Le roi leur donnait à manger de ce que lui le roi mangeait Mais j'aime une chose que Daniel a faite Daniel a refusé de manger la nourriture du roi Je vais un peu expliquer donc c'est à dire si le roi mangeait de la viande Daniel mangeait de la viande Si le roi mangeait une nourriture empoisonnée Daniel devait manger une nourriture empoisonnée Donc tout ce que le roi mangeait Daniel devait le manger Si c'était une nourriture bien contrôlée Bien faite avec les règles et les normes sanitaires Daniel devait manger ça Mais Daniel s'est dit bien que C'est des nourritures qui viennent du roi On donne toujours au roi le meilleur Daniel a refusé La Bible dit il a refusé de se souiller pourquoi Parce que Daniel avait des principes. Pourquoi Parce que Daniel avait, avait des principes et il voulait rester constant dans sa vie. Combien de fois au jour d'aujourd'hui, nous sommes prêts à bouger nos principes chrétiens Nous sommes prêts à bouger nos, nos, nos attentes de Dieu ou encore nos valeurs chrétiennes à cause de quelque chose Je peux dire, nous sommes aussi un peu comme Daniel à Babylone au jour d'aujourd'hui pourquoi Parce que tout ce qu'on trouvait de mauvais se retrouve au d'aujourd'hui ici avec nous. Mais est-ce que nous gardons nos disciplines Est-ce que lorsque là où tu arrives, les enfants de Dieu sont, sont, ne sont pas là Tu restes enfant de Dieu Est-ce que lorsque tu arrives là où les gens sont en train de boire et de fumer, ton identité change ou il est toujours la même C'était ça en fait ce que Daniel voulait dire. C'est pas parce que je suis déporté de mon pays... Ce n'est pas parce que je suis loin de ceux des miens que je vais compromettre la race des élus. C'est ce qu'il voulait dire. Combien de fois nous perdons nos principes, nos disciplines On lui impose encore une autre chose. On lui dit tu ne peux pas prier. Si tu pries, tu prieras que notre Dieu. Tu ne peux pas prier un autre Dieu. J'aime ce que Daniel a fait. Malgré le décret du roi, il a maintenu sa discipline au risque et péril de sa vie. S'il fallait prier à midi, il était là à midi chercher Dieu. S'il fallait prier le matin, il était là le matin, il cherchait Dieu. S'il fallait prier le soir, il était là le soir, il cherchait Dieu. Combien de fois tu es en train de prier, enfant de Dieu Nous sommes en train de prier. Quand il y a WhatsApp qui fait « cling cling », tu arrêtes d'abord. Combien de fois tu es en train de chercher la face de Dieu Ma série de devait commencer Tu deviens pressé dans la présence de Dieu Tu commences à prier, tu regardes Il hey, faut que j'aille déposer ça Tu arrêtes Dieu n'est plus le centre de toutes choses. Mais les autres occupations ont pris la place de Dieu Les autres choses ont commencé à prendre la place de Dieu Daniel a refusé Si ma vie, si je dois mourir je mourrai. Mais si je dois mourir à cause de Dieu, il a rejoint la pensée de Paul. Pour moi, la mort serait comme un gain. Vous savez, les jours qui nous attendent devant, ce ne sont pas des jours meilleurs. Les jours qui nous attendent devant, enfants de Dieu, ne sont pas des jours heureux. C'est des jours qui annoncent des grandes persécutions. C'est des jours qui annoncent des grandes tribulations. Mais nous devons avoir une discipline et une constance. Ce ne sera peut-être plus facile pour toi de venir à l'église les dimanches. Pas forcément peut-être parce qu'on est en train de, je sais pas moi, empêcher les gens de venir à l'église. Mais parce que le diable mettra devant toi tout ce qu'il faut pour t'empêcher de venir chercher Dieu. Les jours qui nous attendent devant... Le diable te montrera que peut-être tu n'as plus besoin de Dieu. Parce que tu auras de l'argent, tu auras un travail, tu auras une maison, une voiture. Il va même te pousser à te dire, pourquoi je chercherai Dieu Tu dois avoir une discipline et une constance. Une personne qui est consacrée, qui vit avec des disciplines, c'est une personne qui est capable de chercher Dieu, même lorsque son corps ne veut pas chercher Dieu. Vous savez, il y a des ces jours où les dimanches, tu te réveilles, tu n'as pas envie de venir à l'église. Tu sens encore t'exprimer la fatigue. Et lui, il n'est pas loin l'accusateur. Il vient, il est en train de te dire, regarde, tu as travaillé du lundi vendredi, du lundi jusqu'à vendredi. Tu t'es réveillé le matin, tu es parti à 5 heures de chez toi. Regarde, il y a tes enfants. Regarde, il y a ceci, il y a cela, il y a X, Y, Z. Et toi aussi, lorsque tu regardes toutes ces réalités, tu te dis, bon ben, je vais quand même me reposer. Il te dit encore, ben, regarde, ta maison, tu n'as pas fait le ménage. Tu dis tu n'as pas préparé toutes ces choses, il te montrent des réalités. Et ce sera ça aussi. Ça ira de pire en pire. Tu vas être là peut-être en train de regarder quelque chose à fond et tu pars. Tu me dis, il hey, fallait que j'aille à l'église. Mais une personne qui est disciplinée, une personne qui est constante dans sa vie de prière, c'est une personne qui saura faire la différence entre le temps de Dieu et les temps d'autres choses. Et c'est ce qu'il nous faut au jour d'aujourd'hui. les bienfaits d'une vie consacrée. Peut-être que dans ces choses, tu te diras, se donner sa vie, c'est compliqué. Se consacrer à Dieu, c'est dur. Jusqu'au point d'aller chercher Dieu au péril de sa vie comme Daniel. Mais j'aimerais te dire, en cet après-midi, il n'y a pas que des exigences. Il n'y a pas que des prix à payer. Il y a aussi des avantages. Et lorsque je lisais, j'étais en train de lire... Le premier avantage que j'ai pu sortir, c'est que la vie de consécration t'emmènera à vivre une vie de sanctification sans forcer. Tu ne forceras plus parce que tu plais à Dieu. Et une personne qui plaît à Dieu fait des choses que Dieu aime. Et en fait, ça t'emmènera à voir la sanctification sous une autre forme. Tu ne vas plus te sanctifier parce que tu as peur du diable. Tu ne vas plus te sanctifier parce que tu as peur d'ouvrir des portes que le diable entre et détruit. Mais tu vas commencer à te sanctifier ou te préserver par amour. Et quelque chose qu'on fait par amour est plus facile à faire que quelque chose qu'on fait par obligation. Amen. La deuxième des choses, c'est que dans le cœur de Dieu, tu auras une place de choix. Je lisais le psaume 89. La Bible dira lorsqu'il parlait de David. Il a dit Je me suis. Est-ce qu'on peut le lire Somme quatre-vingt-neuf. Le psaume 89, je vais lire le verset 4. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que je jurais à David, mon serviteur. Au fait, une personne qui mène une vie de consécration a une place de choix dans le cœur de Dieu. Il devient l'exclusivité de Dieu. Au fait, tu deviens la particularité de Dieu. Voilà pourquoi si tu lis le psaume 89, tu vas dire... mais. C'est comme s'il y a quelque part de l'injustice, parce que plus loin il dit, même si ses enfants venaient à transgresser ma loi à cause de David. Pourquoi Parce qu'il réalisait, il savait qui il était pour Dieu, il savait ce que Dieu aimait. Voilà pourquoi plusieurs, même moi aussi je me suis posé cette question de me dire, mais David a quand même fait beaucoup d'erreurs. Mais David c'était une personne qui s'est donnée à Dieu. Lorsque David adorait Dieu, il le faisait avec son âme, il le faisait avec son esprit. Ce n'étaient pas des mots que David sortait, c'étaient des expressions d'amour. Il y a des fois lorsque tu lis, tu te dis, waouh, c'est magnifique. Une personne qui est consacrée à Dieu devient la priorité de Dieu. Et Dieu ne permettra pas que tout et n'importe quoi t'atteigne. Le troisième c'est que la plénitude de Dieu résidera dans ta vie. Le Saint-Esprit aura pour résidence ta vie. Une personne qui est consacrée à Dieu a l'avantage d'avoir le Saint-Esprit avec lui. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il va aux eaux de baptême, dans Matthieu 3, il arrive, lorsqu'il sort de l'eau, le Saint-Esprit descend sur lui. Au fait, le baptême de l'eau symbolisait juste l'acte physique devant les hommes, de sa mise à part pour Dieu. Une personne qui se met à part, qui se donne, qui veut vivre une vie qui plaît à Dieu, a le privilège d'avoir le Saint-Esprit en lui, d'avoir le Saint-Esprit pour lui. Parce que ta vie deviendra agréable Ta vie deviendra pure Ta vie sera une maison Une demeure sainte pour Dieu Et c'est là que le Saint-Esprit réside Là où c'est pur et c'est agréable Et ta vie chrétienne au jour d'aujourd'hui A besoin du Saint-Esprit Ta marche d'aujourd'hui A besoin du Saint-Esprit Tu n'as pas besoin de forcer Lorsque le Saint-Esprit est là Tu n'as pas besoin de faire des efforts Lorsque le Saint-Esprit est là parce que lui te donne la capacité de Lorsque tu es faible Il vient te rendre fort Lorsque tu n'arrives pas Il te donne la capacité d'arriver Mon dernier point C'est la notariété spirituelle La vie de consécration te donne une notariété spirituelle Vous savez ton degré de ta, Le degré de ta consécration détermine l'influence que tu auras dans le monde spirituel. Ce n'est pas tout le monde qui a les droits d'exercer spirituellement. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit de faire ou de parler spirituellement. Je vais te le prouver, on va prendre acte 19, 13. si une personne a trouvé plus lire au nom de Jésus. Quelques exorcistes en mmh. bilan des juifs euh, des pronoms, des prononcer sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Mmh. Les noms du Seigneur Jésus en disant je vous conjure par Jésus, celui que Paul proclame. 14. Il y avait sept fils d'un certain, je ne sais pas, un des grands, grands prêtres juifs mm. qui faisaient cela. 15. Mm. L'esprit mauvais leur répondu, Jésus je le connais mm. et je sais bien qui est Paul. Mm. Mais vous qui êtes vous. Parole du Seigneur. Amen. L'esprit leur interroge. Et leur demande, Jésus que vous avez cité là, je le connais. Paul, lui aussi, je le connais. Mais vous, vous êtes qui Vous savez, lorsque tu dis au nom de Jésus, tu t identifies ce que tu demandes dans la vie de Jésus. En fait, lorsque tu dis au nom de Jésus, tu t'attribues les valeurs et les qualités de Christ. Et les valeurs et les qualités de Christ ne viennent pas résider dans la vie de tout le monde Tu peux remarquer une autre personne vient Dire au nom de Jésus l'esprit part ou la situation change Mais une autre personne arrive, dit au nom de Jésus fait des heures devant à prier mais la chose elle reste constante Ce n'est peut-être pas parce que les deux ou un des deux a péché C'est juste que la notoriété spirituelle n'est pas la même au fait, lorsqu'il disait ⁇ Je connais Paul ⁇ ça veut dire ⁇ Je sais que cet homme-là, lui, il est consacré. Il a les valeurs et il a la vie de Christ en lui. Le Jésus que vous citez, je le reconnais. Au fait, spirituellement, tout le monde a un ADN à présenter. Mais lorsque toi, tu vis maintenant dans la vie de consécration, tu portes en toi l'ADN de Christ. Tu as en toi une valeur spirituelle qui est différente Voilà pourquoi j'aime aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, l'histoire de Daniel Daniel lorsqu'il arrive, on est en train de chercher l'interprétation du songe du roi On demande à tout, on appelle les satrapes, on appelle les magiciens, on appelle tous ces hommes là Pour chercher l'explication à comprendre Personne n'était capable de fournir l'explication Mais une personne vient dire, il y a ici quelqu'un qui a en lui l'esprit du Dieu supérieur en fait une personne qui est consacrée a en lui la supériorité de Dieu Tu ne vis plus comme tout le monde Tu ne fais pas les choses comme tout le monde Tu ne réagis pas comme tout le monde Est-ce qu'une personne me comprend Amen. La vie de consécration te donne d'ouvrir les portes Que les autres en disant n'ont pas pu ouvrir La vie de consécration te fait entrer dans des sphères spirituelles Que les autres ne sont pas entrées n'était pas là. Mais qu'est-ce qui a fait que le roi ait une explication par Daniel Parce que Daniel avait en lui le Dieu dont les yeux parcourent la terre. Et au jour d'aujourd'hui, la notariété spirituelle est importante. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, avoir le nom de Jésus, mais spirituellement tu ne fournis rien. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu Pratiquer la parole de Dieu Mais spirituellement tu ne fournis rien Écoutez j'aimerais nous dire quelque chose Ce n'est pas parce que nous venons tous les dimanches à l'église Que nous sommes spirituellement élevés Ce n'est pas parce que nous faisons des bonnes actions Que nous sommes spirituellement élevés C'est le degré de consécration que tu as qui te distingue La consécration te préserve la vie de consécration te préserve Allons voir l'histoire de Job Le diable vient Ils étaient tous, à la Bible dit, avec les fils de Dieu J'étais en train de parler Je me suis demandé, quelle audace il a eu Satan Quel courage il a eu Il est venu Dieu lui dit, t'as vu mon fils Job Il intègre. il n'y a personne comme lui Qu'est-ce qu'il fait en bon accusateur qu'il est. Il lui dit, c'est parce que tu lui as tout donné. C'est parce qu'il est bien qu'il est comme ça. Dieu connaissait. Voilà pourquoi il lui a dit, ne touche pas son âme. Tout mais pas ça. Parce qu'il connaissait que l'amour de Job ne tirait pas ses racines dans ce qu'il avait. Mais l'amour de Job tirait ses racines dans ce que Dieu était pour lui. En fait, la vie de consécration t'emmène à voir Dieu sous une autre dimension. En Au fait, tu n'aimes plus Dieu pour ce qu'il te donne. Tu aimes Dieu pour ce qu'il est. Voilà pourquoi il le dira, touche-le tout, mais pas son âme. Malgré ça, il a attendu. Sa femme même vient lui dire, maudit Dieu et meurt. Il a dit non, non, non, non, non. Il va même plus loin, il a dit, nu, je suis venu de la terre. Saint-Esprit m'a animé Donc il a réalisé que ce qu'il est Son entièreté ce n'est pas les biens La vie de consécration te préserve Te préserve Lorsque le diable vient te toucher Si tu as une vie de consécration Ta sanctification deviendra une arme Enfant de Dieu les jours sont mauvais c'est triste que nous vivons comme si demain ça va être meilleur permettez moi de finir en cassant cette chose demain ne sera pas meilleur demain sera pire demain sera pire nous voyons comment les gens sont prêts à trahir nous voyons comment la haine même dans les familles gagne du terrain. Pour un poste, on est prêt à sacrifier une vie. Pour un an, on est prêt à tuer une génération. Ça va s'empirer, mais ta vie de consécration va te maintenir. La Bible dit dans Luc 18, je conclue par là. Mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre est-ce que Dieu te trouvera dans quel état J'aimerais que inclines ta tête. J'aimerais te poser cette question. Peut-être que tu la prends maintenant à la légère que quand tu avais reçu Jésus. Et lorsque le modérateur parlait, je me suis dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner ?» Parce qu'il disait ce qu'il y avait dans mon esprit. Lorsque Jésus reviendra, en couteau à pied, il va te trouver où Comment il va te trouver Vous savez, lorsqu'on avait reçu Jésus, on avait peur même d'insulter. On avait peur même de mentir, de déplacer une phrase. Mais est-ce que tu as toujours ces principes en toi Est-ce que tu as toujours cette même consécration d'hier qu'aujourd'hui Est-ce le travail qui t'a trop occupé est-ce les réalités, les problèmes de la vie qui s'est trop emparé de toi? Il se tient à la porte cet après-midi. Il frappe. Est-ce que Dieu est toujours ta priorité? As-tu toujours ces mêmes disciplines que tu avais en Afrique avant de venir ici? qui est Il viendra comme un voleur s'il revenait ce soir, qu'est-ce qu'il dira de toi Je t'invite à prier. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te préserver dans la consécration. Vous savez pas une consécration pour plaire à un homme. Pas une consécration parce que le pasteur le demande. Mais une consécration pour Jésus. Du reste, notre modèle, c'est Jésus. Est-ce que tu es de ceux lorsque l'Église bouge, tu bouges aussi. Demande à Dieu de te maintenir. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Malesso des chata. sont Seigneur, aide-nous, tout passera, tout passera. Seigneur, autrefois on pouvait voir, tout le monde voulait venir en Europe, mais au jour d'aujourd'hui l'Europe fait peur. Seigneur, notre destination finale c'est le royaume des cieux. La finalité pour laquelle j'étais t'ai donné ma vie, c'est de te voir en réalité. Aide-moi à mener une vie de consécration. Seigneur, aide-moi à mener une vie de consécration. Autrefois, j'ai peut-être plus aux hommes, plus à l'entourage, mais aujourd'hui, je veux te plaire. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, peut-être lorsque tu me regardes, j'ai plus le même profil qu'il y a autrefois qui t'avait attiré vers moi. J'ai plus le même profil d'autrefois que tu trouvais agréable à t'approcher de moi comme dans le jardin d'Éden. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à vivre une vie de consécration, Une vie où je veux me mettre à part pour toi. Une vie où tu seras ma priorité. Une vie où il n'y aura que toi et moi, Seigneur. Aide-moi. Que rien, que rien, Seigneur, aide-moi. Je veux renoncer à moi. Je veux mourir dans mes actes, mourir dans ma vie de tous les jours, afin que tu grandisses tous les jours en moi. Aide-moi, Seigneur. Je veux mourir dans mes valeurs, afin d'accepter les valeurs de Christ. Aide-moi, Seigneur. Maële de bro de Seigneur aide-nous s'il te plaît J'aimerais qu'on fasse cette prière Y a-t-il une personne parmi nous Je ne te demande pas de bouger, de te déplacer, d'élever ta main Non je ne te demande pas ça Je te demande juste d'entrer en toi-même Tu réalises qu'en Afrique ou avant d'arriver quelque part ou dans une telle dimension Tu cherchais Dieu différemment tu étais plus consacré que ce que tu es aujourd'hui. Y a-t-il une personne qui réalise que hum, la de l'intimité que j'avais avec Dieu hier n'est plus le même que j'ai aujourd'hui Si c'est ce le cas, est-ce que tu peux prier dans ton cœur, crier à Dieu Est-ce que tu peux prier au-dedans de toi, parler à Dieu, demander l'aide à Dieu La Bible déclare de même, l'esprit vous aide dans vos faiblesses. Est-ce que tu peux parler au Seigneur au nom de Jésus Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. C'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon cœur. J'ai conscience, Seigneur. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, je t'en supplie. Aide-moi, je te prie, Père, au nom de Jésus. Fais-moi grâce de revenir à ceux de autrefois. Si tu peux même me faire grâce à être mieux qu'autrefois. Seigneur, cette fille qui ne te regardait pas l'heure lorsqu'elle était dans ta présence. Cette fille qui ne regardait pas les risques de sortir seule dans la nuit pour te chercher. Cette fille qui ne regardait pas qu'on est en train de kidnapper, d'enlever, de tuer les gens. Mais elle allait te chercher. Ramène-moi cet amour d'autrefois. Ramène-moi cet amour d'autrefois. Ramène-moi cet amour d'autrefois Cette fille qui n'avait pas besoin qu'on l'appelle ou qu'on la cherche pour se tenir à l'église Pour venir te servir et t'aimer Ramène-moi l'amour d'autrefois Cette fille qui bouchait ses oreilles dans la présence de Dieu pour juste t'écouter toi Ramène-moi l'amour d'autrefois Ramène-moi, ramène-moi Ramène-moi Ramène-moi ramène au nom de Jésus, au nom de Jésus, amène-moi Seigneur. Man château, les Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur Israël. Merci. Merci. Nous sommes reconnaissants cet après-midi. En nom puissant. Dieu. acclamons pour la gloire de Dieu.